Une super conférence, euh, hyper énergisante, hyper enthousiasmante, beaucoup d'humour, très dynamique, pas, pas, pas, pas, pas ronflante, donc euh, plein de super idées très faciles à mettre en pratique euh, dès le lendemain, vie pro et vie perso, donc euh, que du bonheur, voilà